On entend parfois dire que pour une once d'or dans les coffres des ETF, il en existe 500 en part d'ETF. Un faux ou un tox. En termes plus clairs, les ETF or sont-ils vraiment une arnaque Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau coup de projecteur. Le domaine de l'or fait l'objet de nombreuses idées fausses et en particulier les ETF or. Dans cette vidéo, je fais la lumière sur les ETF or pour que vous compreniez s'ils peuvent être intéressants pour vous et dans quels objectifs Si l'investissement dans l'or vous intéresse, vous savez sans doute que les ETF or sont des fonds négociés en bourse qui permettent d'investir dans l'or. Ce qu'on dit sur les ETF, lesquels contiendraient 500 fois moins d'or que leur valeur en bourse, est-il vrai Et ce n'est pas un détail, parce que si c'est vrai, ça veut vraiment dire que les ETF or sont une arnaque. Eh bien voyons les choses de plus vraies. Le ratio de 500 fois plus d'or papier que d'or en stock existe bel et bien, mais il concerne le marché des contrats futurs. Alors, deux mots sur les futurs. Les futurs, comme les ETF, font partie de la famille de l'or papier. En l'occurrence, ce sont des véhicules spéculatifs qui n'ont rien à voir avec les ETF or. Donc, exit l'histoire des 500 fois plus de papier que d'or quand on s'intéresse aux ETF or. Voilà qui est rassurant. Pour autant, ce n'est pas parfait. On va le voir dans la partie suivante. On va mettre le focus sur les ETF or à proprement parler. Pour rappel, les ETF sont des fonds d'investissement comme ceux sur lesquels nous investissons depuis des décennies, mais ils ont deux particularités. Être cotés en bourse, ce qui n'est pas le cas des autres types de fonds, et répliquer un indice boursier. Il existe des ETF or, qui font partie de ce qu'on appelle les ETF matières premières, qui eux fonctionnent un petit peu différemment que les ETF de type action ou obligation, puisque ce qu'on appelle leur sous-jacent, n'est pas quelque chose de, dématé de dématérialisé comme les actions et les obligations, c'est quelque chose de physique. Et on va voir les conséquences que ça a. Donc il existe des ETF or qui achètent et détiennent de l'or dans des coffres spécialisés. C'est ce qu'on appelle des ETF à réplication physique. C'est-à-dire, ce sont des ETF qui obéissent à un principe de bon sens, qui veut que lorsqu'on prétend répliquer, en l'occurrence les cours de l'or, donc les cours de matières premières, ben, le mieux c'est d'acheter cette matière première, de la stocker, et bien évidemment euh, l'évolution de la valeur de ce patrimoine suivra exactement euh, l'évolution des cours de la matière première, et donc l'évolution des parts qu'il y a dans l'ETF suivra exactement l'évolution de, euh, les, les, de ces cours. L'investisseur dans un ETF or à réplication physique est donc propriétaire d'une fraction de cet or mais il existe aussi des ETF qui ne détiennent pas d'or. Et eh oui, ça c'est la magie de la sémantique boursière ou financière, surtout financière. Pour deux, pour deux raisons, il y a deux types d'ETF qui ne détiennent pas d'or. Parfois, l'ETF est ce qu'on appelle synthétique, c'est-à-dire à réplication synthétique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ETF à réplication synthétique Eh bien, c'est un ETF qui, pour reproduire l'évolution des cours de l'or, ce qui est la la fonction d'un ETF or, va utiliser, on va dire, un artifice financier, c'est-à-dire que le, le fonds, lui, ne sera pas investi dans l'or, mais sera investi dans des actions et des obligations solides, donc ça sera un fonds solide, et la réplication des cours de l'or se fait par un contrat d'échange de la performance de ce fonds, ce contrat s'appelle un swap, un swap pardon, avec la performance de l'or. Alors, ben, qui c'est qui va fournir la performance de l'or en échange de la performance de ce fonds Eh bien, ça sera en général une institution financière, ben, typiquement une banque. Voilà, voilà ce que c'est qu'un ETF or à application synthétique. Donc vous, donc, vous voyez, il n'y a pas d'or. Mais il y a encore plus pervers. Donc, pervers est un peu excessif, mais on va dire qu'il est encore plus éloigné du bon sens. Il consisterait simplement à avoir des stocks d'or. Parfois, ce qu'on appelle l'ETF or est en réalité... Un ETN, alors pour rappel l'ETF ça voulait dire Exchange Trade Fund, l'ETN c'est Exchange Trade Note. Le note donc c'est pas fund, le note c'est un, un document, hein, c'est un contrat. Et en l'occurrence donc l'ETN ne contient pas d'or, mais l'ETN est une créance sur un fonds qui détient de l'or, c'est ça que veut dire note. Donc, ben, l'investisseur qui a, qui, a, qui a mis son argent dans un ETN détient, détient simplement une créance, enfin, une part d'une créance. Alors, il faut dire tout de suite que ben, les ETN, ça marche, ça marche très bien. Les ETF à, à réplication synthétique également. Maintenant, on devine que si on pousse les systèmes au bout du bout, donc au bout de leur potentiel, et ça, c'est ce qui se produit en situation, en situation de crise, si on a investi dans un ETF... Par application physique, il y a des chances sérieuses pour que effectivement, on ait, si, si on le souhaite, la possibilité d'avoir vraiment de l'or. Si on investit dans un ETF bon, qui est quelque part un produit dérivé, qu'il s'agisse d'un ETF à application synthétique ou d'un ETN, ben, c'est moins, moins évident. On va voir ça de, on va, on va voir ça de plus près. Donc c'est le résumé que je, que je vais vous faire et pour ça je vais aller un petit peu plus loin ou plutôt aborder la question du stockage de l'or dans les ETF or et les conséquences que ça a pour les investisseurs. Quand on achète de l'or ben on a deux objectifs principaux soit on veut bénéficier dans certains environnements économiques de la résistance de l'or ou de son effet de balancier par rapport à d'autres actifs. Autrement dit on veut que quand tout baisse, pour, pour, pour faire simple, détenir de l'or, parce que lui ne baissera pas. Et quand je dis détenir de l'or, c'est en tout cas être propriétaire quelque part, ou d'or, ou de quelque chose qui représente de l'or. Dans l'hypothèse où tout irait mal, et que le fait d'avoir de l'or serait l'ultime solution, ou alors dans l'hypothèse qui est quand même beaucoup plus, beaucoup plus fréquente, euh, dans laquelle, bien qu'elle soit rare, dans laquelle, en gros, tout baisse, même s'il n'y a pas de, de catastrophe biblique, euh, mais que l'or, justement, par, parce que c'est une de ses fonctions, lui, il ne baisserait pas, et donc le maintien de l'or permettrait, ou même la hausse de l'or permettrait de compenser les pertes qu'on a sur, sur l'ensemble des, des autres actifs. Alors, quand on achète de l'or dans cette stratégie-là, il n'est pas nécessaire, il n'est pas essentiel, en tout cas, de pouvoir se le faire livrer. Parce que ce mécanisme dont je viens de vous parler, enfin, ces mécanismes dont je viens de vous parler, pour fonctionner, ne nécessite pas qu'on ait son or à la maison, euh, ou qu'on puisse le, le revendre. Enfin, il n'est pas indispensable de revendre son or la plupart du temps pour que ce genre de mécanisme fonctionne. Et par conséquent, les deux types d'ETF, c'est-à-dire l'ETF à réplication physique, l'ETF à réplication synthétique, et aussi les ETN, eh bien, font l'affaire. Ils font le job par rapport à cet objectif. Maintenant, on peut avoir donc une autre... Notre raison de détenir de l'or près de soi, ou dans des coffres du circuit professionnel en cas de crise, c'est justement dans une situation où l'or serait la réserve de valeur ultime, et qu'on voudrait dans ce cas soit se le faire livrer, ou être absolument sûr que l'or dans lequel on a investi existe bien, et de pouvoir le revendre si cela s'avérait nécessaire. Et dans ce cas-là, ben cas on ne va pas, pas s'en remettre à des produits dérivés, on va s'en remettre à quelque chose de beaucoup plus tangible qui est effectivement l'ETF qui détient directement de l'or, c'est-à-dire de l'ETF à application physique. Donc, ben voilà, l'ETF à réplication physique fait parfaitement l'affaire, il enfin, joue parfaitement son rôle en tant qu'actif de sécurisation ultime. En réalité, c'est pas si... C'est pas si clair que ça. Je ne dis pas que c'est obscur, mais quand on creuse, et pour ça il faut lire les DC, c'est-à-dire il faut lire les, les, les notices des, des ETF, euh, or en l'occurrence, qui vous disent tout sur, sur l'ETF, le, sur et notamment qui, qui vous livre ces mécanismes, et s'agissant d'ETF or, qui vous parle des stockages. Et quand on lit les, les DC d'ETF or, et bien on s'aperçoit que. Le stockage de l'or va se faire via un, un dépositaire. Le dépositaire, en général, c'est une banque. Exemple de dépositaire, la banque HSBC, qui est bien connue. Bon, autrement dit, ça veut dire que euh, l'or en question n'est ne, pas forcément directement dans les coffres de l'ETF. On comprend qu'il va être dans des coffres sur lesquels l'ETF, bien sûr, a un droit de regard, puisque c'est son or, mais euh, entre l'or et l'ETF, il y a une entité qui est le dépositaire, la banque. Et puis, on s'aperçoit aussi que les dépositaires peuvent eux-mêmes recourir à des sous-dépositaires. Sous Là, ça devient plus compliqué. Et plus c'est compliqué, plus on devine qu'il peut y avoir de failles. D'autant que les sous-dépositaires peuvent aussi, comme d'ailleurs les dépositaires, être dépositaires ou sous-dépositaires pour d'autres ETF. Donc, à la fin, on peut se demander... Si ce circuit garantit bien que la quantité totale d'or qui est stockée dans les coffres des sous-dépositaires est bien égale à la quantité, enfin, est bien la contre-valeur, la, la, la contre, la contre représente bien la, la contre-valeur de, de la quantité d'or qui a été vendue sous forme de part ET, TF. Alors, en théorie, c'est oui. Maintenant, on ne peut pas en être certain à 100%, compte, du, compte tenu que le système n'est pas, pas vraiment très simple. Alors finalement, du moins c'est mon avis, quand on, veut, quand on veut être sûr de pouvoir disposer de notre or en toutes circonstances, particulièrement bien sûr en cas de crise financière ou civile, il faut acheter de l'or physique. C'est-à-dire que euh, pour, pour résumer, les ETF, y compris les ETF à application physique, c'est très bien pour des stratégies purement financières, donc, donc des stratégies de compensation, de la même manière que quand on achète des actions, on achète aussi des obligations. Dans un but de compensation. Donc là, ça fait très bien l'affaire. C'est même idéal parce qu'il n'y a pas de manipulation. C'est beaucoup plus simple à acheter et à revendre que de l'or physique. Maintenant, quand on achète de l'or physique dans un but donc de protection ultime, ce qui veut dire qu'il faut à tout prix absolument pouvoir compter sur la fiabilité, la réalité de l'or physique, enfin, de notre or, la solution c'est effectivement de l'or physique. Alors, acheter de l'or physique, vous voyez, on est parti des ETF, maintenant on arrive, on arrive à l'achat d'or physique, ben ça pose plusieurs questions. Dans le cadre de quelle stratégie Donc, je vais vous indiquer qu'au moins il y a une stratégie pour laquelle il est indispensable, c'est celle de la protection ultime. Bon, maintenant, euh, cette stratégie elle-même peut se décliner et c'est ça ce à quoi il faut réfléchir quand on veut acheter de l'or. Bien évidemment, ça induit la question de pour quel montant quand on veut passer au terrain pratique, <coughs> au terrain pratique, ça c'est les allergies, ça pose la question du type de professionnel auprès duquel on va acheter l'or, parce que vous, vous le verrez si vous croisez le sujet, il y a plusieurs types de professionnels, et puis où, éventuellement, dans quel pays, et également où et comment stocker notre or. Et bien sûr, investir dans l'or, c'est répondre à toutes ces questions. Afin de vous y aider, j'ai créé une formation complète qui vous accompagne de A à Z pour réussir votre investissement dans l'or. Le lien de présentation est dans la partie description sous la vidéo. Vous comme d'habitude. Pour garder le contact avec moi, indépendamment des réseaux sociaux, donc Youtube, Facebook, Twitter, il y a mon blog et ma newsletter. Vous y trouverez aussi des contenus qui ne sont pas traités dans les vidéos, ce qui n'est pas négligeable. Les liens d'inscription sont dans la partie description, donc sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà investi dans des ETF or, ce que vous en pensez. Je vous laisse partager, liker, bien sûr, vous abonner. Portez-vous bien et je vous donne rendez-vous pour le prochain coup de projecteur. Pour être notifié de sa parution, cliquez sur la cloche à la fin de la vidéo. À bientôt